on est hébergé chez Mouleville, donc c'est un petit qui nous héberge chez ses parents, du coup là on vient d'arriver et sa mère est trop gentille, elle nous a déjà fait à manger et tout. Bonjour, bonjour, merci de nous accueillir. Vous allez bien Vous êtes installé Ouais on est installé, c'est bon. C'est énorme. Regarde la raideur du. Si de la... nous fait visiter. Vas-y, vas-y. En ah vrai, ouais, c'est tellement cool quand on est hébergé chez des gens, on découvre un peu des maisons, etc. Et puis on échange plein de moments cool. C'est vraiment sympa. Oh la la! Mais il nous met très très bien. C'est Rémi qui l'a ah fait. ça incroyable. Ah ouais, c'est toi en même temps. c'est Rémi qui l'a Rémi aussi, il l'a fait. Je sais pas vous, mais. Qui ouais, a fait des îles là. Rigole. Rigole. <rire> bon, Bon, aujourd'hui, Thomas, il nous a emmené sur un roof aluminium où il a déjà fait plein plein de dingueries. Et là il y a Mathieu qui est en train de se chauffer pour le faire en Lloyd. Du coup il fait quelques préf et je pense que ça va partir dans pas trop longtemps. Il va l'éclater je pense qu'il va l'avoir à l'aise. Ouais, et il euh... y a Mehdi là qui est en train de se chauffer aussi à le faire en front. Ça, je le pensais un peu plus grand. Du coup ça me rassure un peu. Après euh, commencer la journée par ça c'est toujours un peu, euh, un peu catastrophique. Juste qu'il se fasse une bonne preuve histoire qu'il se mette euh, en confiance ouais. Et après ça s'éclate. Allez. On va prendre les palettes là, pour le faire un bon espace. Mathieu, il a mis une, une marque un peu plus loin que le vrai gap Comme ça, euh, bah, s'il là, c'est sûr que c'est large. Voilà. Bon, ça y est, là, Mathieu, il commence à le sentir. C'est le moment où il doit juste se faire confiance. Il a fait plein de crêpes ça s'est bien passé. Maintenant, il euh, n'y a plus qu'à l'envoyer. Et, et normalement, Allez, si toi. tout se passe bien, il va l'avoir. 3, 2, 1, let's go. allez ah, il a éclaté, ça fait plaisir, oui. ça y est, nouveau, nouveau log gap dans la poche, trop trop bien. Comment la récepte par rapport au bus euh, En vrai, c'est beaucoup plus rassurant parce que la récepte elle est infinie, alors que le bus il y avait une limite. Mais du coup j'ai pu courir à fond et, et pousser comme un du ah, coup c'est rassurant. Mais ouais, je pense qu'on est pas loin de la limite quand même. Bon là, il y a Thomas qui est en train de se chauffer à faire une line carrément avec le Cap, comment ça n'a aucun sens. incroyable putain il fait des lines, il fait des lines avec le roof gap en premier, <rire> c'est génial Bon l'objectif c'est faire Rudy et encher quelque chose derrière c'est si possible Oh ça c'est chaud Mais ça c'est hardcore, Ouh. faut test, je vais faire une frappe. je vois si ça va passer Ok, ça peut faire, c'est pas les gens, là C'est mmh. wow. déconné ça, 5-4, parti parti un roof, faut, faut s'en rendre compte c'est chaud What Non mais faut se rendre compte que c'est une grosse dinguerie là Un 5-4 en roof gap Genre euh, je sais pas si vous vous rendez compte C'est n'importe quoi Pour ceux qui savent pas ce que c'est en fait c'est un salto avant Avec une vrille et demie Normalement tu fais même pas ça sur le sol, enfin c'est trop dur de le faire sur le sol et Lui fait ça en roof gap il a un poignet en moins, du coup il fait des roues de juste une main. Thomas il est inarrêtable, il va repartir sur une line, il va essayer de faire Rudy, pop-back et dub-cork après, mais c'est incroyable. On a La ciota, on va pas dévoiler le spot plus que ça, pour pas qu'il soit trop euh, assiégé. C'est un spot de cliff, il y a, ça va de 8 à 25 mètres, il est hyper stylé, tu passes au large, il n'y a personne, c'est au top. Alors hier, quand on a eu la bonne idée d'aller tracer euh, en plein cannière, Valentin qui a poupé de nulle part comme ça et qui nous a dit euh, « Ouais les gars, demain il faut que vous à la Ciotat, il y a un spot de fou furieux, et du coup maintenant on est là aujourd'hui, on va kiffer avec Valentin qu'on a rencontré 10 minutes hier, voilà. Les gars. Si on lâche les prises, on tombe directement dans la flotte. Yeah. Ok, ça a l'air tellement bien. Oh. Oh, non, oh, non. parce qu'en fait il était juste sur sa pause du midi il est venu juste deux heures avec nous et là il retourne au taf Qu'est-ce qu'il a Le reporter. un Ça décolle up de nous héberger donc euh, là on est en train de le suivre à vélo et il va nous montrer un peu sa maison, son environnement et on va essayer d'aller se faire un petit sunset euh, ce soir euh, sur les hauteurs de Marseille ça va être bien stylé Le enfin, quand même en vrai, là, il va vite là, fin, il est à 30 en montée. C'est un petit sanglard en fait, what il a, il a tellement mangé lui <rire> Il a trop mangé lui Je avec moi frérot c'est ton chien nous voilà dans l'humble demeure de Basile. Un banger. Oh, oh Qu'est-ce que je disais Qu'est-ce que je disais Vas-y, Basile, Killer. Oh Oh Oh C'est quand même bien fatigant. Merci à vos abonnés qui nous hébergent franchement. C'est du bonheur. Mmh. Déjà de vous rencontrer, c'est incroyable. Et d'échanger des moments, c'est encore mieux. Là, on vient d'arriver au spot que Basile nous a conseillé et c'est vraiment stylé. Waouh, oh c'est wow. oh, très très très stylé les gars. Waouh oh, là, là, là, là. j'ai jamais vu aussi bien, là. je crois que j'ai 10 sur 10 en vision d'un Ah, ça fait du bien de monter, de prendre de la hauteur et de se rendre compte qu'on est tout petit. <rire> c'est quoi ce spot de fou là Des petites foules, après une blessure au talon là ça fait plaisir. Des petites foules. Euh, Deux foules pardon. Fou Alors là on arrive sur le... un spot de cliff qui est bien original. Que des potes nous ont filé en fait c'est des espèces de grosses machines je sais pas trop à quoi elles servent mais genre elles sont dans l'eau et ça crée ça crée des spots de cliffs ça monte pas super haut mais c'est bien original et avec cette chaleur ça va faire plaisir de se baigner wow. <rire> bon évidemment on est dans un endroit qui n'est pas forcément autorisé du coup on vous invite pas à reproduire ça et à vous baigner dans les carrières Apparemment il y a un ROPSWING sur le spot On n'est pas les premiers à le taper hein. Ouais je pense que c'est abandonné Ouais il ouais, y a encore tous les câbles Vas-y je tasse le swing. Vas-y Tu me lâches pas hein. oui. Tu le lances à lui C'est le mec Ouah mais ça fait full banné ça <rire> <rire> Tu veux que j'y vais au premier ou quoi Tu veux aller à premier, je t'en prie hein. Vas-y <rire> Ah non, ça fait trop peur C'est <rire> <fait> vrai <peur>, Mathieu <rire> euh... Oh la rope swing Tellement cool, il fait un peu peur mais au final il s'en s'envoie bien Ouais mais avant il pilotait de là Le Rob Swing, ça tient avec ça. On n'avait pas vu. Regarde. Mais Louis, viens voir comment il tient le Rob Swing. Il tient avec des fils en plastique, mon pote. Il y en a qui pété déjà. Mathieu, en fait, je te disais pas de la merde. hein eh, Ça tient avec ça, avec des. Euh... Des surflex. Des, des surflex. Sur et, et le saut là-bas. Quoi Le saut là-bas. Ouais, Là on a trouvé un saut assez engagé avec les gars. En gros, on part d'une espèce de poutre et on doit arriver à l'intérieur de la machine. Et faut gaper une espèce de grosse grille en métal, du coup ça fait peur. Je crois que le saut il fait 14-15 mètres, donc euh, faut, pas, faut pas le prendre à la légère, mais je pense que on va le faire. Du coup, ça donne envie, hein Ouais, bah, avec la vue, ah ouais, grave. Le saut il est vraiment beau, en vrai. Ah, si on arrive à faire ça, ça va être, ça va être trop agréable Ouais, parce que sauter euh, dans un truc comme ça avec euh, des trucs tout autour, ça, va, ça fait une espèce de sensation de, de gouffre un peu. C'est genre ça mélange l'urbex et le cliff. C'est stylé en vrai. Le truc qui est hardcore c'est qu'il y a des espèces de gros câbles en métal qui partent du haut de la, de la machine et ils vont jusqu'à l'eau. Du coup on sait pas du tout euh, s'ils si continuent dans l'eau, s'il y a moyen de se les prendre quand on en saute. Il ouais. faut qu'on aille faire une espèce de, de coulée, le long des câbles, ça va, être, ça va être marrant. La coulée on la prend pas à la légère mec, là, là il faut faire un truc cali de chez cali. Mais là, mais là, parce qu'il y a du bordel en dessous je pense. Ah oui mais là, faut il faut vérifier tout le paramètre là. Oh, y a foufou Genre euh, les cordes ils vont tout en fond Vas-y ramène essaie de les ramener quoi, Les gars ils sont en train de galérer avec les câbles voilà. Moi j'ai trouvé une autre technique, j'ai trouvé une espèce de câble et je les attache Ça repart de l'autre côté, allez voilà Oh putain <rire> Bon allez c'est bon, c'est propre, c'est validé Allez feuille ciseaux pour savoir qui saute en premier. C'est parti feuille, oh <rire> ciseaux Il n'y a pas débat Le verdict est signable. Ouais, bon, ça y est, c'est le moment. On a fait la coulée, on a viré les cordes. Et bah, il va falloir se lancer. Hein. On a trouvé un dernier saut avec Shukai là On va courir ici sur ce toit Wouh Bon c'est parti, là on va faire le dernier saut. c'est le plus haut du, du spot Ça fait 17 mètres je crois Et les longs c'est un peu sketchy parce que c'est sur une espèce de tôle qui se plie Il faut courir là où il y a les vis Parce que là où il y a les vis c'est là où il y a une poutre en dessous et Il y a Max de fond, on a vérifié le fond, il y a fixe Qui a pris une photo, on attend Vlad Et ça va partir Ouais Oh, ils sont chauds Bon, c'est la fin de la session et Louis veut absolument tenter un nouveau truc, il veut lancer triple back. Allez, je vais dans tu fais le toboggan là tu. Allez, Allez, 3, 2, allez, reste devant. 1, Je crois qu'il y a un shikai qui est trop déter pour faire un gros toboggan il est en train de ramener un gros seau là. J'ai un défi envie de le voir sans mes yeux Quoi bah, J'ai l'impression que je, je dois pas bien viser mais <rire> il faut... Vas-y T'es joué ou pas Oui ouais, ouais, bah oui Il faut bien viser mec hein. En vrai mais ça y est Pour moi c'est sûr qu'il y en a au moins un des deux qui va toucher Ouais. Hein. Ouais. Ouais mais mais mais... Oh, ça fait peur en rien Mais gros mais mets t'es pompes Non Non, non, non. idées du gestant, là Tout le sous je me suis dit ça passe, ça passe, ça passe, ça passe Et les pieds non. Oh Oh il est trop chaud Bon ça y est, on a fini de kiffer. C'était une putain de session en vrai. Ouais. Ça fait trop plaisir le petit sunset là. Ça régale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode, ciao J'ai été pris en stage cuisine par Eka. <rire>